Bonjour à toi, cher spectateur. Oria de Mounia Medour. Ben, J'attendais beaucoup le film, tout simplement parce que Papicha. Papicha, c'était un film que j'avais découvert par pur hasard, qui m'avait complètement séduit, où j'avais découvert une cinéaste. Il y avait des petites maladresses, mais comme tout premier long métrage, sachant que c'était son premier long métrage de fiction, vu que c'était une cinéaste issue de documentaire. Mais du coup, ça avait été un coup de génie, je trouvais. Et j'avais très envie de voir ce qu'avait donné son deuxième film, qui en plus s'est fait attendre parce que de mémoire, l'affiche a été montrée il y a plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je suis au courant que ce film doit sortir, et ça n'est seulement que maintenant qu'il sort enfin dans les salles. Il s'est fait attendre. Le résumé pour faire simple, Ouria est une jeune femme qui ne rêve que d'une seule chose, danser. Pour oublier son quotidien, pour se donner un avenir, ou simplement pour faire plaisir à sa mère. Mais la vie va lui réserver une très mauvaise surprise. Oria est la pure continuité de Papicha. C'est un film qui se passe dans le même contexte, qui cherche un petit peu à nous évoquer les mêmes thématiques, juste dans une époque différente. Et c'est la plus grande réussite de son métrage. Réussir à parler un petit peu des mêmes thématiques, des mêmes types de personnages, avec le même contexte, mais en ayant une temporalité différente. Et ça donne ce film qui, je trouve, possède, autant de poser tout de suite, les mêmes défauts que Papicha. Petit problème de rythme, une mise en scène pas toujours en accord avec ce qui est montré à l'écran et une tendance à perdre un petit peu le spectateur durant une majorité de sa temporalité pour jouer ensuite par rapport à son ressenti sur ce qui va lui arriver. Donc, si vous avez aimé Papicha, vous allez adorer Ouria. Vraiment. Vous allez l'adorer parce que ce film est vraiment intelligemment fait et surtout est conçu par une cinéaste qui sait exactement comment nous faire ressentir de manière viscérale les émotions d'une jeune femme durant un instant qui peut nous sembler extrêmement court, mais qui va avoir beaucoup de ressorts dramatiques derrière. Donc c'est très très bien conçu là-dessus. Mais, ayez en tête que ça a les mêmes défauts, ça a une mise en scène qui est un peu particulière. Certains vont beaucoup aimer, d'autres vont être un petit peu en train de se demander ce qui se passe, genre... Euh on sent que les scènes de danse n'ont pas été pensées pour être filmées comme des scènes de danse, que ça doit avoir un autre impact émotionnel sur nous, mais il faut avoir ça en tête avant de voir le film. Donc, avec les bons outils, Ouria est vraiment un très très bon film à voir, mais il faut avoir ça en tête pour bien comprendre la démarche de la cinéaste. Il y a des auteurs qui sont fascinés par une thématique, un besoin, une envie profonde de comprendre et de donner du relief, à un œil et une logique de création les poussant à regarder quelque chose constamment et lui donner l'intensité et la puissance nécessaires pour ressortir par l'objectif de leur caméra. Mounia Medour, pour sa deuxième réalisation de fiction, nous replonge dans son Algérie d'enfance pour une aventure explorant l'après-papicha, avec une héroïne se servant encore une fois de l'art pour combattre son temps dans un film toujours aussi intense et d'une grande vivacité d'esprit et même si les mêmes démons habitent son projet, on ne peut s'empêcher encore une fois d'être subjugué par celui-ci. En termes d'écriture, encore une fois, Mounia Medour nous propose une histoire qui, je trouve, est très inspirante. Déjà parce que la cinéaste s'est clairement inspirée de sa propre enfance et de son regard sur ces femmes algériennes qui l'ont particulièrement marqué, parce que c'est indéniable, ça se sentait déjà dans Papichage, ça se ressent une nouvelle fois dans Ouria, la construction des personnages, leur impact sur nous au fur et à mesure que l'histoire avance, la manière avec laquelle la structure dramatique se conçoit, le jeu de vouloir à la fois amener le personnage dans des retranchements qui vont nous pousser à voir l'avenir de manière positive et toujours de nous rappeler que le destin euh, est un pardon du terme un sacré bâtard qui aime bien nous rappeler qu'il faut toujours avoir les pieds sur terre et ne pas trop se laisser pousser des ailes j'aime cette manière de concevoir l'écriture et de concevoir les personnages parce que au-delà de réussir à donner lieu à un scénario qui est fait de rebondissements d'intensité et qui arrive à nous divertir c'est l'objet principal que doit avoir un bon scénario et un bon film, c'est derrière tout cela quelque chose qui émotionnellement fonctionne très bien sur le spectateur. Et elle en parle très bien, elle. Son objectif, c'est de transmettre beaucoup d'émotions au spectateur. Que celui-ci se laisse vraiment embarquer par ce qu'il voit à l'écran et que du coup tout ça ait un impact profond sur sa vision à la fois des personnages, du contexte et également du relief que c'est supposé donner par rapport à l'actualité. Parce que indéniablement, Mounia Medour, lorsqu'elle conçoit un scénario comme ça, elle se dit pas juste il est enfermé dans une temporalité bien délimité, ça n'est pas le cas, ça a forcément un impact par rapport à sa culture, à son époque et aussi à la nôtre. Medour cherche une nouvelle fois à parler de patriarcat, de montrer une société dans laquelle une femme n'est pas libre, ne peut pas avancer seule, mais aussi une société dans laquelle ces femmes, opprimées et souvent abusées, cherchent tout de même à trouver un moyen de se faire entendre et comprendre. Ici, la cinéaste joue sur l'art comme expression du besoin de liberté, mais cherche aussi simplement à témoigner d'une époque dans laquelle elle a vu des femmes être incomprises, des femmes être opprimées, des femmes chercher à donner un sens à leur combat, sans toujours avoir les outils pour le faire correctement, mais une rage qui se ressent ici dans son héroïne et dans ses acolytes. En termes de mise en scène, c'est un peu ce que j'évoquais au début, il faut avoir les bons outils pour réussir à comprendre, je pense, Oria, Parce que, à mon avis, beaucoup de spectateurs vont ressentir très perturbés du film. En se disant, c'est bizarre, j'ai pas la sensation que le film soit parfaitement maîtrisé. Pourquoi elle filme pas les séquences de danse avec des plans très larges Pourquoi elle a cette focale plutôt courte qui a tendance à se centrer sur seulement une partie du corps Ça se voit que c'est pas son objectif. Son objectif n'est pas de montrer des belles séquences de danse qui vont mettre en avant des grands mouvements ou mettre en perspective juste à quel point elle sait bien danser, c'est pour ça qu'elle veut absolument être libre parce qu'elle sait danser, qu'elle a un don. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite pensé à Black Swan de Darren Aronofsky. Parce que dans Black Swan, on ne se pose jamais la question de voir à quel point les mouvements de danse sont maîtrisés, sont parfaits, sont impressionnants. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les réactions des personnages. De voir à quel point leurs mouvements ne sont que la traduction de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et c'est exactement ça ce qui se passe dans Oria. Donc je pense que la question ne se pose même pas de savoir si les séquences de danse sont bien ou mal filmées parce qu'elles nous font ressentir l'émotion qu'on est supposé ressentir. On voit une rage, on voit une envie de vivre, on, a une voie, on, a, on voit une envie d'être libre, de, de s'émanciper un petit peu de ce carcan et de ce côté très patriarcal de cette société. C'est ça en fait qui marche dans la mise en scène. Et c'est à l'image de tout le film. Ce qui est très intelligemment fait, c'est constamment cette idée de vouloir mettre en opposition le rapport entre les femmes et les hommes, de montrer à quel point c'est une société où cette femme elle a envie de s'émanciper et d'avancer, et où des hommes vont constamment lui rappeler que sa place, c'est avant tout bah, d'être luqué dans la rue à la sortie d'un cours, euh, à la sortie euh, d'une rue, de sentir un petit peu observé, voire même carrément suivi. Cette mise en perspective-là, elle est très intelligemment faite, toujours accompagnée par cette mise en scène très bien conçue, qui veut qu'on se centre avant tout sur l'émotion que l'on doit ressentir, avant de voir une réelle beauté esthétique. Si encore une fois on peut se poser la question de la logique du mouvement de la cinéaste, privilégiant une spontanéité au détriment d'une beauté plastique qu'elle pourrait appuyer, mais qui finalement ne la passionne pas plus que cela, pour un moment de cinéma sonnant comme vif, mais peut-être aussi maladroit par instant. Cette maladresse a encore une fois un sens dans la scénographie de la réalisatrice, cherchant à la fois à jouer avec la puissance de son cadre, mais cherchant aussi à jouer sur la captation d'un mouvement flou et souvent vague qui prend du sens au fil de l'avancée de son récit, mais dont le prix pourrait être l'immersion et la compréhension du récit par un spectateur peut-être perdu face à cela. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Déjà, je tiens à saluer Rachida Brakni. C'est une actrice que l'on voit trop peu au sein de notre cinéma, mais pourtant c'est une actrice qui est extrêmement douée ici, elle est époustouflante. On a aussi Amira Hilda Douada qui est vraiment excellente, je l'ai trouvée magnifique du début à la fin, elle, elle campe une Sonia qui est extrêmement attachante et terriblement bien. Je tiens à saluer aussi toutes les actrices qui campent ce groupe de femmes auquel va s'attacher Oria et qu'elle va vouloir aider. Elles sont toutes lumineuses. Elles dégagent quelque chose d'absolument dingue, mais c'était comme dans Papy Char, On sent qu'il y a une maîtrise de la part de Mounia Medour sur l'ensemble de son casting. Et bien évidemment, vous vous en doutez. elle retrouve son actrice de Papicha, Et c'est fortement pour le meilleur. Il n'y a, a rien à jeter là-dedans. Lina Koudry est une nouvelle fois brillante. La jeune actrice trouvant, face à l'objectif de la réalisatrice, un moyen de totalement et magnifiquement s'exprimer pour une prestation qui passionne et subjugue par la beauté de son mouvement. Au bout du compte, Uria et... Vraiment dans la continuité de Papicha. Si vous avez aimé Papicha, vous aimerez auria C'est vraiment un beau film. Il y a toujours les mêmes maladresses, mais ça n'est pas grave encore une fois parce que ça ne plombe jamais le long métrage. On les voit, on se pose des questions, on cherche à les remettre en perspective, à se demander pourquoi elle a fait ses choix, mais à aucun moment on se dit que c'est un choix qui n'a pas de cohérence par rapport à ce que la cinéaste a voulu nous montrer. Donc on pourra remettre en question des choses, on pourra se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations à la sortie du film, mais Oriane Mouniamedour est un très bon film que je vous conseille très largement de voir en salle. C'est beau, c'est bien fait, c'est super bien joué, donc rien que ça, ça devrait vous convaincre. A plus